Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Aujourd'hui, je voulais vous parler des dangers de la voyance. Nous sommes sur une chaîne de voyance, donc je pars du principe que si vous arrivez sur cette chaîne, c'est que vous croyez en la voyance, vous pensez qu'elle peut vous aider ou améliorer votre vie. C'est vrai. C'est vrai, mais la voyance est un outil puissant. et peut vous aider de manière considérable, tout comme elle peut vous bloquer et même gâcher votre vie. Par conséquent, dans ma carrière et durant plus de mes 25 années d'expérience, j'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas la notion de la puissance de la voyance. Et de plus, ces personnes avaient été pas très bien renseignées. J'en rencontre encore. Et j'ai remarqué deux erreurs fatales. Deux erreurs fatales. Si effectivement, vous aimez la voyance, alors vous devez en faire une alliée et non une ennemie. Pour cela, ne commettez pas ces deux erreurs qui bloqueraient votre vie. La première, ne bloquez pas votre vie pas évident, n'est-ce pas et Je vois beaucoup, pourtant je vois beaucoup, mais alors beaucoup de consultants qui sont mis en pause et en attente suite à certaines prédictions. Si une ou un voyant vous prédit un retour, ne vous mettez pas en pause, car peu importe la prédiction, elle est la suite logique d'un cheminement et d'événements qui se suivent. Ce serait comme vous dire que vous allez gagner le l'euro million et vous, suite à cette prédiction, vous décidez d'arrêter de jouer, en attendant que ça tombe. Vous vous dites que cela ne vaut pas la peine de faire d'efforts et de dépenser votre argent à jouer, puisque de toute manière, on vous a prédit que vous alliez gagner. Alors que vous deviez gagner, cela ne peut plus arriver. Ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas Et vous bloqueriez votre vie financière. J'entends déjà certains d'entre vous, vous dire « Mais si on nous l'a prédit, alors c'est une excuse et que le voyant ou la voyante s'est planté. » Si on doit gagner, cela ne peut pas être autrement. Eh bien si Parce que le monde matérialisé dans lequel nous vivons est un monde d'action. Plus d'action, plus de prédiction. C'est aussi simple que cela. Dans l'exemple qu'on vient de voir, si c'est votre peur qui est le moteur, la peur du manque d'argent par exemple, et qu'on vous rassure au point de vous donner l'impression que vous ne devez plus rien faire pour atteindre vos objectifs, alors vous mettez votre vie en danger de blocage. Par conséquent, pour le sentimental, c'est pareil. J'ai des consultants qui me disent, et une personne encore la semaine dernière, qui m'a dit, ça m'a marqué, mais on m'a dit de ne pas bouger. Et ça fait un an et demi que je ne bouge pas, malgré des choses graves qui arrivent dans ma vie. Un an et demi. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave Si on vous prédit un retour amoureux, c'est parce que des actions vont créer ce retour. Vous devez faire votre cheminement, et l'autre personne aussi doit faire son cheminement. Imaginez-vous espérer le retour d'un homme ou d'une femme. Vous avancez dans votre vie normalement, puis vous appelez un voyant ou une voyante. On vous prédit un retour. Déjà, non. le temps en voyance n'est pas certain. Et en plus, vous décidez de vous mettre en pause et d'attendre le retour. Vous ne faites plus les actions qui vous permettront de vous retrouver. Vous devenez passif dans votre propre vie affective en espérant que ça avance. Et c'est là que vous bloquez votre vie sentimentale. Pourtant, votre façon de réagir est tout à fait logique. Je ne vous blâme pas, il n'y a aucun jugement. Et quand on vous donne le conseil de laisser un peu mariner une personne, de ne pas lui courir après, cela veut dire qu'il faut prendre un peu de distance, lui donner l'impression qu'il ou elle risque de vous perdre. Il y a une réelle nuance, mais en aucun cas, vous ne devez bloquer votre vie. J'espère que, que vous comprenez la nuance. Quant à la deuxième erreur fatale, vous devinez C'est exactement le contraire. Vous voulez aller plus vite que la musique. Si on vous dit que monsieur ou madame va revenir, pourquoi attendre Vous y êtes déjà dans votre tête, vous y êtes déjà. Donc vous allez l'appeler. Limite le harceler ou la harceler. Parce qu'il ou elle ne comprend pas que vous êtes fait pour vivre ensemble. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, mais personnellement, si je ne suis pas encore dans l'état d'esprit de construire avec une personne, et que je suis même dans un état d'esprit de quitter cette personne, parce que je ne suis pas prête à m'engager, et que cette personne m'appelle en me disant qu'un voyant ou une voyante lui a dit qu'on allait vivre ensemble et qu'on était fait pour vivre ensemble, cette personne me perd à tout jamais. Non seulement je flic, mais je cours dans l'autre sens. Chaque personne doit faire son cheminement, et ce chemin est tout aussi, même voire plus important que la finalité. Et chacun a besoin d'un temps d'adaptation, de réflexion, de compréhension pour atteindre son objectif. Et chaque personne a un rythme différent. Dans le domaine sentimental, les hommes en général, désolé messieurs, sont un petit peu plus lents à la détente que les femmes. Donc la femme a déjà compris où elle allait. Et lui, il fait un peu résistance. Il a besoin d'un peu plus de temps souvent. Pas toujours, souvent. Et en voulant aller plus vite que la musique, vous faites l'effet inverse. Vous faites vraiment l'effet inverse. Donc vous l'avez compris, vos actions sont extrêmement importantes. Et par conséquent, vous devez continuer d'agir. La meilleure façon de recevoir les informations d'une consultation de voyance est de l'accepter, de la mettre dans un coin de votre tête et de continuer votre chemin. En revanche, effectivement, la voyance peut être un excellent conseiller et coach de vie, mais toujours dans l'action, et nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Par contre, je suis en train de me rendre compte euh, en vous parlant que les deux erreurs fatales que nous venons de voir ont un point commun. Vous avez remarqué aussi ou pas Point commun, c'est le temps d'un côté, ceux qui font moins d'action et ralentissent leur vie, et de l'autre, ceux qui veulent aller trop vite et tombent. Je trouve ça très intéressant, vous ne trouvez pas Comme a dit Albert Einstein, « La distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. » Le temps me fascine en ce moment. Il fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo aussi, si le sujet vous intéresse, évidemment. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée, pleine de lumière et de spirituel. Et n'oubliez pas de vivre et d'agir. Vous avez remarqué d'autres dangers dus à la voyance, ou vous avez l'impression d'avoir vécu une de ces situations, ou d'être en plein dedans Mettez-le en commentaire, on vous répondra. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, pareil, mettez les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.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 m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et de spirituel prenez soin de vous et à très très bientôt